parcours, je dirais, historique de la philosophie grecque, l'éthique était une des dimensions, comme la rhétorique, comme la métaphysique, etc. Et en fait, donc c'était une, une dynamique très spécifique qui euh, visait à, à dire comment je dois vivre. C'est ce que je, je, je, je prenais l'exemple d'Aristote. Euh, et en fait, c'était cette question-là qui était fondamentale. Donc du coup, la question de l'éthique est d'abord une discipline de la philosophie. Maintenant, avec le temps et passé les étapes brumeuses de nos histoires, Moyen-Âge, Renaissance, etc., etc., l'implication du, du christianisme qui a, a substitué à l'éthique la dimension de la morale, entre autres, la véritable dimension éthique moderne, je dirais, euh, travaille sur l'interrogation du rapport humain et du rapport entre les humains. Et ça, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'issue de ce qui s'est passé pendant cette période euh, destructrice humainement, euh, et encore je suis modéré dans mon propos, la question d'éthique est réapparue. Et donc de fait, maintenant depuis une trentaine, 20, 30 ans on va dire, à peu près, euh, ça s'est immiscé dans la dimension sociétale et surtout professionnelle, en particulier dans les champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Est-ce que je fais bien ou est-ce que je ne fais pas bien Est-ce que je fais ce que je fais correspond à la situation de la personne Est-ce que ça correspond à ses besoins ou pas euh, Les réponses sont là. Et là, on est dans le cadre de l'éthique, parce qu'il y a quand même un point qui est central. Au-delà de l'univers conceptuel dans l'éthique dont on a besoin, c'est-à-dire la source philosophique de l'éthique, donc le concept, on a besoin d'avoir des attitudes concrètes. C'est-à-dire comment, dans la pratique quotidienne, on est éthique dans ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous proposons et comment nous aidons l'autre. Là, on est dans les attitudes éthique. C'est-à-dire, l'éthique doit nous guider sur nos comportements et nos positionnements, tout en réfléchissant à comment on peut faire au mieux pour l'autre, pour autrui. C'est toute cette question, en fin de compte. L'éthique vise non pas à supprimer la morale, mais à dépasser le cadre de la morale, de façon à interroger, justement, le cadre des valeurs. Donc le point de départ, c'est le questionnement, avec l'idée que le questionnement, c'est une vis sans fin, en fait. Et que, surtout, dans le questionnement, ce que j'attends en général dans le questionnement, c'est des réponses. Là, il faut comprendre qu'on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que le questionnement va éventuellement faire défiler des éléments de réponse qui, eux-mêmes, vont re-questionner. Et c'est pour ça que je prends cette métaphore de la vis sans fin, parce que c'est tout le temps comme ça. Et que même si on trouve des réponses, ces réponses ne sont pas définitives, elles sont provisoires. Et en aucun cas, ces réponses ne peuvent servir de norme. Pour la rassurer, nous n'aurons aucune réponse à vous donner ce matin. <rire> Et c'est pour ça qu'on attend vos questions. Michel, venez Isabelle aussi, pourquoi pas Oui, on fera. C'est extrêmement important. On improvise complètement. Euh, Michel, le comité éthique de la TDI. C'est une institution qui a été mise en place et auquel vous êtes très attachés. Alors pourquoi Oui, ben, le, le comité éthique de, de la TDI. Déjà, c'est vrai que le, le mot comité, aujourd'hui, il, il nous interroge. Parce que c'est un mot qui est un petit peu formel. En tout cas, c'était le mot dédié par rapport à ce que nous voulions mettre en place. Mais aujourd'hui, on, on préférerait dire un espace de réflexion éthique. Voilà, vous préférez mettre le mot « espace » pour dire toute l'ouverture de, de notre travail. Euh, oui, ça s'est construit progressivement. Il y a eu des, des, des échanges, des réunions préparatoires. et euh, Il y avait une évidence, c'est que le travail de la, de la tutelle, euh, dans le travail de la tutelle, de l'accompagnement de l'autre, il y a forcément une exigence éthique. C'est-à-dire qu'à tout le moment, on doit s'interroger sur le bien fondé de nos, de nos actions auprès des, des personnes handicapées. Qui fait partie de ce comité d'éthique Alors, alors on a, il y a de, donc dans ce comité éthique des personnes qui font partie de, de la TDI, les administrateurs, les salariés. Il y a aussi euh, des personnes extérieures à la TDI, parce que c'était important d'avoir un regard extérieur sur notre façon de, de travailler et puis il y a aussi des personnes handicapées euh, qui ont été présentes depuis le, depuis le départ et qui nous ont accompagné dans cette réflexion. Et c'était un pari un peu difficile au niveau de la, de, de la communication parce que euh, peut nous la réflexion éthique peut nous amener à manier des concepts un petit peu euh, difficiles et comment, euh, comment arriver à transformer nos questions dans un langage plus simple, pour que ce soit accessible à tous Et surtout que ce soit une dynamique. On ne se réunit pas en vase clos pour euh, se faire plaisir. Euh, derrière ça, il faut qu'il que, que, qu y, qu y ait un résultat, que ça aide dans la pratique professionnelle de tous les jours. C'est important. On est dans un questionnement pour l'instant. C'est-à-dire que le, euh, ce, ce groupe de travail réfléchit à partir de de situations euh, complexes euh, que nous amènent les délégués euh, et, et c'était un, un point important je crois pour les délégués aussi de ne pas se sentir seul, euh, d'être dans une dé décision individuelle par rapport à des situations difficiles et euh, certaines délégués nous ont demandé de se sentir soutenus par une réflexion collective par rapport à des situations vraiment euh, critiques. Voilà. Parce qu'il y, y a des situations qui amènent beaucoup de tensions, parfois des conflits, et euh, c'est comme si ce, cet espace éthique euh, était un peu une caisse de résonance. Ça permet de prendre une, une distance, euh, de prendre un peu de temps aussi, comment ne pas réagir dans l'urgence de la situation. On se donne un peu de temps, on s'arrête. On s'arrête pour prendre le temps de réfléchir. Alors, Isabelle, je sais qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé tout de suite, vous avez vu cet extrait, c'était cette idée d'impermanence euh, par rapport aux décisions. C'est pas un prêt-à-porter euh, que vous cherchez à faire, c'est pas un catalogue de, de bonnes pratiques. Justement. En fait, on accompagne des personnes qui sont toutes différentes et qui sont accompagnées par des personnes qui sont toutes différentes. Euh, et pour rebondir sur que disait M. Besson, qui, comme on aime bien les expressions à la TDI, à la tête de l'emploi, <rire> Effectivement, on résonne sur une situation à un instant T, et comme disait Michel, une situation complexe, en fait, c'est pas complexe, c'est une situation où on n'a pas la réponse. On ne sait pas ce qu'il faut répondre, parce que, parce que ça interroge nos propres idées, euh, notre propre vie, parfois, en se demandant si les choix, qu'est-ce qu'on ferait, etc. Et pour rebondir sur ce qu'il disait, il faut, je crois, dans ce métier, énormément d'humilité pour se dire qu'on ne sait pas, accepter d'écouter l'autre... Et l'empathie, c'est une chose, mais même si on est empathique, on ne sera jamais à la place de l'autre. Donc c'est comment on accompagne les personnes, mais aussi les professionnels, à se dire que la décision qui est prise à un instant T, elle est prise avec un... on va dire ce qui nous est présenté à ce moment-là avec notre connaissance, et que peut-être cette décision qui est prise, le lendemain, ce n'est plus la bonne. Et peut-être que ça deviendra de nouveau la bonne. Et en fait, c'est comment on accompagne les personnes, effectivement, à ce qu'on pourrait appeler peut-être de la bonne pratique on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une pratique On ne sait pas. En tout cas, c'est comment on accompagne pour que ni la personne protégée ni le professionnel ne soit en souffrance dans son accompagnement. Et il faut en parler aussi de la souffrance du professionnel parce que c'est un métier d'émotion. On est confronté à des situations délicates qui percutent nos propres, parfois nos propres valeurs, nos propres, nos propres sensibilités. Et tout le travail aussi de, de, de cette réflexion éthique, c'est peut-être de trouver la juste distance pour les professionnels, pour pouvoir... Euh, Aborder les, les sujets sans y mettre ses propres valeurs. On parlait de la différence entre éthique et morale, par exemple. La morale est un cadre peut-être personnel fermé l'éthique euh, doit permettre d'interroger celle, de le dépasser. Oui, je, je crois que les, les professionnels, euh, face à des situations particulières, peuvent se sentir aussi euh, vulnérables et ont besoin de s'appuyer, de pouvoir s'appuyer sur euh, d'autres personnes, sur un espace de, de réflexion. Euh, oui, la différence entre éthique et morale, la morale, on serait un petit peu sur le bien et le mal. Oui. Est-ce que je fais bien Est-ce que j'ai bien agi Est-ce que. Voilà. Euh, le questionnement éthique, il nous amène ailleurs il nous amène à, à un déplacement. Et c'est ça, justement, qui est difficile euh, en tant que professionnel c'est que ce... les, les situations de la vie, la confrontation à l'autre, ça vient parfois bousculer nos, nos valeurs, notre façon de, de considérer la bonne vie. Comme c'était écrit sur la définition de Paul Ricoeur. Mm -hmm. On en reparlera tout à l'heure. Euh, je vous propose d'écouter. Alors, on va. Ça fait un petit moment déjà que ces journées existent et que nous faisons pas mal de reportages, que l'on pas mal de films, et on s'est dit qu'on allait réinterroger un petit peu nos archives parce qu'il y, y a vraiment des choses très précieuses à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire vous-même sur le. Le site de la TDI, puisqu'il y a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous référer. Vous avez énormément, énormément de ressources intéressantes pour pour, pour votre réflexion. Et je vous propose d'écouter euh, Laurent Barbe, qui était là il y a, il y a déjà trois ans, Et il me semble, hein, c'était pour les, les 40 ans de la TDI. Euh, Écoutez-le, qui ont réagi après euh, à ce qu'il nous dit.